Consacré à Dieu depuis son jeune âge et passionné des âmes, il a à cœur le réveil dans la francophonie. Chantre et pasteur fondateur de l'Église de la Victoire située au Canada depuis 2008, il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Le Disciple Victorieux, Jésus révélé, l'Évangile de Jean expliqué, Lumière prophétique, vous êtes richement béni, dévoué à l'œuvre de Dieu et désireux de faire avancer l'Évangile. Il œuvre avec zèle et dévotion dans son ministère où il sert Dieu avec son épouse, le pasteur Mathilde Spinks. Ils ont deux magnifiques filles, May et Félicité. Reconnu pour ses prédications dynamiques et ses enseignements pratiques et pertinents, il s'efforce de démontrer que le croyant doit saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants. Préparez-vous à voir vos finances passer à un autre niveau. Sortez du cycle de la pauvreté et entrez dans les promesses de Dieu lors du séminaire « Foi et finances » avec le révérend Joel Spinks du 8 au 12 février au 36 avenue du président Salvador Allende à Montréal.